Voilà, c'est bon, j'ai gagné, allez! <rire> mais donc, ça y est, c'est fini? C'est fini. C'était bien? Hein bah, Moi, ça m'a plu! RALLEMAND RALLEMAND C'est quoi cette secte bien évoquée? Oh, je sais pas, ouais, le <rire> juge Les mecs qui vont regarder la vidéo de YouTube vont se dire, mais pourquoi il parle de l'autre de... jeu? Bon, les gars, j'ai envie de sortir mon abomination. Allez, Allez! Go! Ah mais c'est moi qui commence. Euh, c'est toi qui commence, donc mais déjà tu vas choisir putain. si c'est le deuxième joueur sera Nico ou ce sera moi. Tu <rire> <Je Je> choisis. Voilà. <rire> oui. Hein? Ouais mais quitte à ce qu'on apprenne non? non ouais c'est bien j'aime bien jouer en dernier moi. Ouais, okay. comme ça tout le monde a... Voilà. Moi, je m'appelle le Chaos Rampant, je suis euh, Monsieur Ouais ouais, mais <rire> il va vous faire pleurer, parce hein, qu'il est insupportable. Hein. Alors, soit j'ouvre un portail pour euh, trois long. points. Oui, mais tu es déjà dans une zone où ah, il y a un portail. Voilà, je suis dans <rire> un <de> là-bas. <rire> <D 'accord>. oh. <rire> moi en... je joue les verts, donc je suis ah. déjà là-bas, il y a déjà un portail. Donc, tu fais que Toulouse. Ah, je pense que ai le mieux c'est de se déplacer. Exact. Voilà. Euh, se déplacer... Par unité. C'est voilà, un point de pouvoir par unité. C'est la part par bitonio, par, par là ouais. Je vais. D'accord. Par ça va te coûter un point de pouvoir. Et on est bien d'accord, j'en ai 8. Huit. Huit. Je Et ils sont tous à avec... Ah, mais tes conseils, ça sert à rien de bouger les 8. C'est hein. -ce un... qu quand la phase d'apocalypse C'est à C'est tout à la fin. Parce que moi, à la, à la première phase d'apocalypse, il se passe déjà bien. quelque ouais. chose sur mon grimoire. On mmh. est bien d'accord. Ok, alors. Moi, je te conseille de bouger un seul acolyte. Pourquoi Ça sert à rien d'amener de... de... toute ton armée. Ok. Est-ce que l'Australie m'appartient euh, déjà un peu ou pas bah, Tant que ah. t'as personne là-bas, non, ça t'appartient ah pas. Ah non, ouais, d'accord, ok. On s'en fout des glyphes. C'est important pour moi. Je vais prendre l'Afrique euh, <rire> la du <rire> Sud, euh, l'Amérique du Sud. Ah ok, bah pour un ouais. point de pouvoir, vas-y. Voilà, un point de pouvoir en moins. Pof. ok. Et c'est à moi. Ah oui, d'accord, dis bah, déjà sauf si tu bouges d'autres choses. Je peux continuer à bouger des choses, ah bah je peux continuer ouais. à consommer ouais, euh, des choses, non mmh, Oui, oui. oui, oui. À, à la fin du, à la fin de mon état, <coughs> je vais récupérer ces choses-là. Oui, mais là pour l'instant, enfin, Pardon. pour l'instant, as fait l'action de déplacement. Donc là, maintenant, tu peux plus faire que des déplacements. Ah, bah, ah oui, d'accord. Voilà. Comme j'ai choisi cette action-là, voilà. tu fais je peux pas dire dernières. je vais faire engager une bataille non, non, ou capturer. Non. Non, non, je peux faire que ça. Oui. Ah, d'accord. Donc maintenant, c'est à moi. Ah ben bah, non, mais je peux peut-être en bouger plus. Vas-y. Mais un, c'est beaucoup ou bof. Ça sert pas à grand-chose que tu te ramènes avec des tas et des tas de mecs. En fait. <rire> Parce qu'il faut pas oublier qu'un pauvre acolyte tout seul, <rire> c'est une cible pour se faire capturer. Ouais, mais justement, je peux en envoyer un, un deuxième à côté, non ouais, mais les acolytes, ils se protègent pas l'un des autres. Les seuls qui les protègent, c'est des monstres. Moi, bah, je pourrais aller un petit peu en Australie, puis un petit peu si en, en, en, en vie, sous Antarctique. Bah, vas-y, vas-y, si tu as envie. Allez, moi moi j'ai envie. Allez, tu m'en mets okay. un en Australie. Comment je fais pour capturer hein, mec Il faut Et un. Et puis monstres. un en, sous, sous, en Antarctique. Voilà. voilà. Ça, j'ai pris 5 En Antarctique c Ouais. Euh, là non, non, en Antarctique, parce que c'est là qu'il se passe plein de choses dans les ouais. romans de, ouais. de, de monsieur euh, Lovecraft. Voilà, donc maintenant je suis à 5 de, de pouvoir. Voilà. Ok. Fin de tour. Ben, moi, je pour un point de pouvoir. C'est tout. Alors moi, pour deux points de pouvoir, je vais faire apparaître un monstre. Direct, lui... Euh, ça sert à un à voilà. me Et je peux le faire deux fois Non, on peut spawner qu'un monstre, euh, un par, euh, par action. Bon, voilà, très bien. Ça calme, hein. Qu le seul qui peut pouvoir. en faire euh, sortir plusieurs en même temps, c'est la chèvre noire. La la chèvre. Chèvre biquette. Euh, la petite biquette elle est forte. Vas-y, à ton tour, on y a la tête. -tête. Cthulhu, euh, tout Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. hop oh, est pas. On est toujours dans la phase d'action Oui. On continue tout pour qu'on ait tous dépensé nos points de. Nos... D'accord. Mais maintenant, nos tu peux faire autre chose qu'un déplacement. Ouais. Ouais, je vais. Je vais euh... Un déplacement, c'est. Euh, tu peux te déplacer que invoquer... d'une seule zone. Comment Sauf on fait pour. De... Il on a l'appel pour popper la bestiole, là bah, C'est invoqué, invoqué un, X. un monstre. Et pourquoi j'ai un X au début Parce, Parce que la production du monstre, j'ai besoin du monstre. T'es moins cher, plus cher. Ah, pour deux, moi je vais mettre un <rire> Un petit Chagote Ouais. Un, deux... Je te rappelle, si t'as les deux Chagotes, on dit que t'as les Chagotes. C'est ça, ouais. ouais. Et je suis obligé de le mettre euh, dans un endroit que je contrôle. <rire> oui, là où tu as un portail. Parce que tu peux ah, faire apparaître size, que des monstres pas... sur un portail. Ah, ouais, rien, ah, ou alors, sinon, ce que j'aurais pu faire, c'est popper un portail. Ah oui. Bah, pour un point de pouvoir de plus, vas-y, pop un portail, plutôt. Oui, peut-être plutôt. Ouais, ouais. hein. C'est un, un, un point de plus, le ouais, C'est trois points de pouvoir. Un portail. Allez, eh ben, un portail en Amérique euh, du Sud là, c'est bien là. Hein. Et tu le contrôles. Et je le contrôle. Alors j'ai une question. Oui si je, veux, si je veux faire le joueur fourbe. Mais tu dois, tu dois faire le ouais. joueur fourbe. Mettons <rire> que je me retrouve ici. Ouais. Combat. pour un point de pouvoir. Pour un point de pouvoir, je me déplace. Autour d'après, est-ce que ça lui bloque des actions à lui Ah non. Lui, Donc lui, il, peut il peut faire un peu ce Il peut faire un monstre, ouais. s'il veut. Ouais. Et, et là, il et... y a Bassoon, quoi. Après il pourra avoir baston. S'il veut. Ouais. Ben disons qu'en faisant ça, tu vas le bloquer, ça va le pousser à devoir faire devoir spawner un monstre. Un tout de Ben moi pour 1, 2, 3. Alors juste avant que tu poses ce, mmh. ce pilier là, on aurait ouais. arrêté la partie, je gagnais. Bah, non, parce qu'on n'a pas eu de phase d'apocalypse. Non, mais c'est pour me dire que t'as pas tes six non À un moment, été le meilleur. Qu'à un moment, j'étais le meilleur. C'est impressionnant. Ah, c'était beau, franchement. On va un territoire de dingue. Ouais, c'est ça. Moi, je sens que je vais me perdre. Aïe, Je vais déplacer des bonhommes. Vas-y. Ok. Je vais utiliser deux pions pour mettre un bonhomme ici. Et un bonhomme ici. Parfait. Tu t'éteins, mon poulet. Merci, monsieur. Donc, moi, il me reste 2 deux. deux. Et pour deux, je vais popper donc un Snooble. Un Chogot. Là-bas. Oui, ça peut être sympa, ça. <rire> oh, C'est C'était prévu. Hein. Je ne le fais pas en réaction de ton, de ton déplacement. Je ne voudrais pas que tu te fasses des idées. Voilà. Euh, donc, moi, je vais faire pour un point de pouvoir. Il je se retourne, j'aime je... pas. Je vais sortir une cathédrale. Eh, ça, ça, ça sort d'où ça Ça, c'est le truc spécial de ma faction. Et eh, raconte-nous un peu. Alors, moi, j'ai pas de grand ancien par rapport aux autres. D'accord. Mais par contre, j'ai des cathédrales qui vont me permettre de gagner des ponts aussi, de des signes des anciens et beau, qui ouais. vont pouvoir me... me défendre aussi. Ouais. Donc, là, vu que j'ai réussi à ouvrir une cathédrale. Un peu Castelvania, mais. Donc, une cathédrale se trouve dans les zones marquées de cette glyphe-là. Je gagne un grimoire. Et je vais faire. Quand je vous ai dit qu'il se l'a pété. Je vais prendre décérébré. <coughs> Maintenant, invoquer un nécroïde. Un nécroïde, c'est ça. C'est un monstre. Mm -hmm. euh, ne coûte plus que 1 point de pouvoir. Sinon, il me coûtait 4 points de pouvoir. Maintenant, bah, il ne coûte plus que 1. Pourquoi un. Parce que tu as une cathédrale Ouais. Donc c'est un grimoire que, que j'ai ouvert. Et ce grimoire, tu l'as eu comment, excuse-moi Parce que j'ai réussi à avoir une des missions, entre guillemets, c'est ouais. une cathédrale se trouve dans une zone marquée de, de ce D'accord, de ce de ce de ce... ok. Mm. On ouais, ouais. sent que, voilà. <rire> Donc maintenant, ça ne me coûte plus qu'un seul point de pouvoir. Ah, Par ouais, contre, okay, okay. ils deviennent <rire> très cons parce qu'ils ne peuvent plus que se déplacer, capturer un adorateur ou déclencher une bataille que s'ils se trouvent dans la même zone qu'au moins une de, ah, vos ça, une de vos unités non-nécroïdes. En fait, les nécroïdes, ils peuvent pas se déplacer tout seuls. Mais là, tu fais deux actions différentes. Non, pardon. Oui, merci. C'est juste pour expliquer. Comme j'ai compris le jeu. Oui, triche. Il utilise. Donc moi, c'est bon. J'ai fait. J'ai sorti ma cathédrale. Ok, ok, ok. T'as sorti ta cathédrale. Ah yog. Donc moi, je peux lui taper la gueule là-bas. Si tu veux, mais toi, tu as un point de tu T'as un dé. Lui, il va avoir deux D. Tu peux. Mec, il a Donc, vrai, pour un point de pouvoir, pas, non, non, mais je fais autre chose. Moi, c'est pas vrai. Et là, je gagne un grimoire. Ah, alors et, pourquoi et... tu gagnes un grimoire et, mais Parce que je possède des unités dans au moins deux zones qui contiennent un portail ennemi. Bon, il faut que je choisisse. Comment il te la mise à l'envers <rire> J'aurais pas aimé. Ah, mais j'ai plein de trucs. Utilisation unique. <rire> pourquoi, pourquoi tu fais... Attends, Attends, je suis à côté de lui, moi Parce qu'il a décidé de se mettre là. Lui, il fait ce qu'il veut, Yogg Il apparaît où il en a envie. Mais moi je voulais jouer avec quelqu'un que je peux battre. Jouer avec de... ah, voilà, ouais, je voulais peut-être. Ah qu'est-ce que t'as pris de là, moi Je dois vous dire. Ouais, ouais, ouais, regarde, ouais, ouais. Quand ouais. je suis en combat, si en jeu, de... je peux étendre un point de pouvoir pour lancer des. T'arrives là. Hein. Ouais, non, t'inquiète. Puis on peut poutrer... Euh, ouais, ouais, Moi je fais, suis que de passage. C'est un grand classique, ça, donc de le voir. Je suis juste de passage. Juste pour avoir un Voilà Aniaratotep. Oui, c'est moi. Oui. Mais vous avez encore tout, tous tout plein de points de puissance. Moi, j'en ai ah plus. Ouais. Je bah parce quoi. que toi, tu t'es déplacé à Donf. Je claque un point de pouvoir de déplacement et je, et je vous annonce que ma capacité unique, c'est le vol. Toutes mes unités peuvent voler, même les adorateurs, lorsque je me déplace jusqu'à deux zones. Donc lui, il peut se déplacer de deux zones. Nous, on est des, des baltrings, on sait se déplacer. Le, machin avec zone. le... Ouais. Mais lui euh... avec le balai, là, hum euh, il vole. Mais il est monté sur son balai. Voilà. D'accord. Voilà. Il, il est de passé d'Asie du Sud-Est, en Scandinavie. Bien, balle virus comme ça. Et ben, mmh. et ben moi, je, je, je et me toi, gratte. tu n'as plus de voilà. point de pouvoir. Hein, C'est ballot. C'est ballot. Et je montre là aux gens qui, qui regardent. Parce qu'en fait, ma frise qui est, qui est ici, là, ben, je suis à zéro. Voilà. C'est ouais. normal, on va tous y arriver. Moi, pour un point de pouvoir... Voilà, que vous mettez vachement de temps à y arriver. Hein. Je sors un écroïde. Allez, à toi. Tu passes ton temps à sortir des écroïdes. <rire> et là, est-ce que je peux réinvoquer un monstre Oui. Ouais, ouais, ouais, pas de problème. Tant non, que t'as des points de temps, pouvoir. J'ai cramé que deux points de pouvoir de plus pour le mouvement, c'est tout. J'ai le sentiment d'avoir. Euh, ouais, t'as sorti un monstre avec deux cher, points aussi. Ouais. Ouais. C'est un terrible. gros gros monstre. Moche en plus. Bah oui. Bah, c'est un chogote, ouais, c'est moche. Je fais apparaître. C'est l'air. Hein. Ouais. Un mutant. Hello, there <rire> <rire> Ryu, si tu nous reviens. Ah ouais. Ah oui. Allez, je claque mes trois derniers points de pouvoir, j'arrive à zéro. Ah, mais il était temps. Et je pop un. Portail. Ah, ah oui, j'ai popé un portail ouais. aussi, moi. Et ouais. tu gagnes un grimoire, je crois. Si je pop un portail Contrôle les trois portails. Ouais. C'est immédiat Ouais. C'est pas en face de... Non, non, c'est direct. Cool. Mais comment il en contrôle pas trois Ah si, si. Bah, putain, on putain, annonce ouais. les grimoires qu'on... Ah, ouais, ouais, ouais, ouais, sinon, ouais, c'est tombé. Est Donc j'obtiens un le grimoire Enlèvement, qui, est un, qui se joue en pré-bataille. Grâce à ça, j'élimine une ou plusieurs maigres bêtes de la nuit, c'est à moi, c'est ça. Hum dans une zone de bataille, pour chacune d'entre elles, pour celle que je vais sacrifier, mon adversaire doit aussi éliminer un de ses propres monstres, ou adorateurs dans la zone. Voilà, donc en fait, au moment de pré-bataille, il sacrifie une maigre bête de la nuit, et son adversaire, il a... Il doit, un il doit de, péter une figue aussi. Une de ses figues. Enfin, okay. ouais, de son adorateur, adorateur, adorateur monstre, monstre ou adorateur de son choix, dans la zone. À l'issue, le combat suit son cours. À toi. Donc on met les pendules à l'heure d'abord, et après, euh, on se bat. Moi, je sors un autre nécroïde. Pas de quoi être fier. Oh moi, je... moi je vais engager un combat. <rire> ah ouais. Il a dit qu'il faisait ah ouais. que passer, hein. Vu euh, attention. Oh mais, euh, ce mec est pas fiable. Alors, alors Phase de pré-bataille. Est-ce que vous avez un pouvoir de pré-bataille? J'ai des pouvoirs de. Est-ce est où C'est degréma. C'est degréma. On j'ai pas de, de pré-bataille. Maintenant donc toi tu vas lancer un dé. Pourquoi un dé? Bah parce que c'est. T'es qu'une crotte. 1 dé sympa. et toi 2 d Parce que ton, ouais. ton shogote il lance 2 dés. Ouais. Il, il combat pas l'acolyte Non, l'acolyte ah, il l'a. Il, ouais. il y a que la chèvre qu il y a vrai, qui a des acolytes qui se battent. Ouais. Ah ouais. C'est pas grave, tu vois. Je suis là, je suis vachement fort en fait. Et non, <rire> non. pas du tout. Donc, donc là, on, bah, quoi on lance les dés en même temps Vu que la a pas de pré-bataille, maintenant, ouais, vous lancez les dés en même temps, ça revient au même. Bon. Ouh, il en a un qui va mourir. Hein. Il a fait quoi Une tête de mort là, Il a fait une tête de mort. Putain, ça me casse les couilles, ce jeu. J'ai fait deux de blessures. De blessures. Alors, donc, déjà, les têtes de mort, donc toi, tu choisis une des figurines qui meurt. Oh. Bah. Euh... Le monstre, bien entendu, qui m'a coûté très très cher. <rire> que de, de... Excellent choix Excellent choix <rire> hein. <rire> Bah oui Bah, on ne sait jamais Ok il y a peut-être un choix tactique derrière tout ça. <rire> Toi, maintenant, t'es repoussé <coughs> hein, partout, sauf là où, là où il y a du vert. Oh, merde. <rire> J'ai raté ma technique. <rire> Chou blanc, donc. Ah, tu voulais... De toute façon, c'est un ce jeu avec des dés. Tu viens de me faire une bataille, je m'en fais une autre Bah oui. oui. Mais bon, tant pis. Bah, écoute, euh... Lui, pour un point de pouvoir, il aurait pu relancer ses dés, grâce à son grimoire ouais. qu'il a pris. C'est le seul que qui peut relancer des dés. Là, il y a un peu beaucoup de monde c'était tes mecs, hein? Oui, je ne suis pas si impressionné. <rire> voilà. oh, ils sont beaux. <rire> ok, donc phase post-bataille. Est-ce que vous avez des pouvoirs de post-bataille? Pas d'actifs en tout cas. Ok. Donc c'est fini. Plus toi, tu n'as plus. Ouais. plus. Moi, il me reste un. Oui, bah tu pop un bidule, ok, on sait. <rire> Euh, non, moi je vais faire un autre truc, je vais être sympa avec vous. Faudrait lui péter ses cathédrales. En tant qu'action, euh, tous vos ennemis invoquent gratuitement leur monstre le moins coûteux à côté d'un de leurs portails contrôlés. Oh bien, Donc vous, euh... ça me fait plaisir, eh. quoi. Et Je suis pas sympa, mais ça me permet d'avoir un grimoire. Euh, à côté d'un portail qu'on contrôle Le moins ou... coûteux, je crois. Le monstre le moins, le moins coûteux. coûteux. Ouais. Bah c'est celui-là Ouais. Alors moi je vais <rire> faire festival, invoquer un sous-homme. <rire> <rire> Et désormais gratuit. Ah l'enfoiré. Lorsque vous le faites, désignez également un adversaire. Ce dernier gagne un point de pouvoir. Ah oui, je suis sympa, je vais vous donner des points de pouvoir. Pour sortir <coughs> mes sous-hommes. Non, ah ouais. un point de pouvoir et voilà, tu te mets ici comme ça. Tu les piques son portail. C'est pas très sympa. Hein. C'est vrai, mais bon. Bah, c'est pas, <rires> pas un jeu où on doit être cool les uns avec les, les autres, les, les, les mecs. <rires> <rires> <c 'est pas, rires> je, je suis en train. De... Non, mais faut expliquer aux gens, c'est que je suis en train de m'occuper des caméras pendant ce temps-là, vous êtes <rires> en train <rires> de m'en... Bah de chouine, allez, avec Coco ça me fait gagner 2. Le but c'est d'avoir le maximum de portails. En fait ça me fait gagner 1. Parce que c'est le ça qui Pour plus tard. Mais en revanche lui il ne gagnera pas 2. Mais par contre après il me le convertit. Alors attends, pour l'instant on va finir. L'AT1 joue. Pour l'instant c'est vrai. Et moi il me reste 1 point de... Non il ne reste plus rien. Alors Toc, toc, toc. Il a peur pour sa cathédrale et il a raison. Ah Je prends ça pour euh, une, une, une incursion non, non, agressive. Non. <rire> Écoute, euh, non, moi je viens en paix. Bon Donc pas. voilà, on a tous zéro point de pouvoir. Ouais. Maintenant, on va par, passer à la collecte du pouvoir. Ouais. Donc, plus 1 par adorateur. 6. 6 aussi. Cinq. Ok. Plus 2 par portail qu'on contrôle. 6. Sérieux? Très bien. Mais je contrôle pas celui ouais, qui m'a pris, j'imagine. Ah non, c'est lui qui le contrôle. Ouais, oui. C'est sur la figurine. Donc... Euh, voilà. Plus un par portail abandonné. Il y en a pas. Plus un par adorateur sacrifié. Personne n'a capturé des adorateurs des autres. Voilà. voilà. Donc, qui a le plus. Je suis à 10. À 10. Je suis à 12. à 12. Je suis une merde. <rire> non 7, ça va, c'est... Et moi, ça je suis à 10 aussi. Donc, le premier joueur, oh yes. Nyaratotet. Là, on commence la phase d'apocalypse. Donc, en commençant par Nyaratotet, ouais. il va déjà gagner des points d'apocalypse. T'inquiète pas, après, tu vas pouvoir euh, euh, gagner tes trucs. Donc, toi, tu as on 3, 3 portails. 3 portails. 3 Donc, il gagne 3 points d'apocalypse. Bon, toi, yogg oui. bah, c'est simple, c'est les portails contrôle. Ah, j'en contrôle deux. Ah, ils oui, gagnent deux points. Moi, c'est pareil, j'en gagne deux points. Ben, moi, un. Et toi, un. Maintenant, pendant les phases d'Apocalypse aussi, on a nos pouvoirs. Donc, est-ce que vous avez des pouvoirs pendant la phase d'Apocalypse ben, Moi, moi lors de la première non. phase d'Apocalypse, recevez un grimoire. Wow. Et recevez-en plus un, signe des anciens. Voilà, donc tu vas gagner un, un grimoire. Je vais prendre celui-là. il y a marqué action coup 2. Oui, c'est une action que tu vas pouvoir faire en plus oh de toutes celles là ah bah. D'accord. 2. Donc, okay. c'est rêve. Ouais. Et tu gagnes un signe des anciens. Et c'est quoi un signe des anciens Un signe des anciens, en fait, c'est des. Retourne-le de, dessus. Tu ne nous le montres pas. Et tu vas avoir un petit chiffre. Tu le vois, le petit chiffre Ouais. Ouais, voilà. Donc tu le gardes face cachée, et quand tu veux, au moment de la phase d'Apocalypse, tu peux les retourner, et tu gagnes autant de points d'Apocalypse que c'est marqué. En général, ça, on les garde à la fin de la partie. D'accord, ok. Donc en fait, tu n'en as pas un, tu en as minimum deux. Oh. En fait, Ça va de, de 1 à 3, les, les signes des anciens. Ne regarde pas. Je peux pas voir. Moi, je suis le tricheur, il y a écrit. Euh, moi, je vais faire aussi dématérialisation pendant la phase d'Apocalypse. Donc, je sélectionne une ou plusieurs de mes unités présentes dans une seule zone et je les déplace vers une zone de la carte. Une zone Ouais. Ça, ça fait mal. T'inquiète, moi, je vais en paix. <rire> <rire> est Il est extrêmement ils, ont un... ils, ils, ils combattent tous, toi euh, Ouais, les, les Nécroïdes, oui, ils se battent avec deux dés de combat. Ah, en fait, ça va se payer pour Nécroïdes, ça. <rire> est un bon Maintenant, on la phase d'apocalypse est passée, mais il reste une phase de rituel. Donc en commençant par le premier joueur, tu peux faire une phase de rituel. Une phase de rituel, ça te permet de regagner de nouveau tous les points que tu as gagnés grâce à tes portails. Oh. Mais au début, on va payer, euh, enfin, la première personne qui va le faire, il va payer 5 points de pouvoir, oh oui, puis 6, 7, 8, pour euh, 4, moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. Oui, pour l'instant ça sert à rien, mais dès le début on peut le faire. Là, je pourrais claquer 5, 5 points, points de pouvoir pour, on... pour, on... pour regagner 3 points d'apocalypse. Bon. Et aussi, tu gagnes un signe des anciens par grand ancien que tu as en jeu. D'accord. Mais c'est vrai que pour l'instant ça sert à rien, mais je préfère le dire. Donc tu ne le fais pas Non. Tu pas ne pas le, le fais pas et Je ne le fais pas. J'invoque une horreur chasseresse. Oulala. Il est à qu'un. Pour 3 points de pouvoir donc. Mais moi je viens cool, t'inquiète. Ouais ouais mais je suis pas un chien. Mais... <rire> <rire> <rire> moi je viens cool, t'inquiète. <rire> ok. Pas inquiet du tout. Oxoto. Moi j'ai dépensé 3 points pour faire 3 déplacements. 1, 2, 3, 3 petits chats. Ouf Ouh Allo Moi pour 1 point, je mets une cathédrale ici. Oh, T'as le droit de faire ça Ouais, ouais, ouais. En fait, partout où tu vas, tu construis, quoi. Ouais, euh, non, moi, elles, je fais... Elles ont quelle valeur de combat, tes cathédrales que, que dalle. Tu bluffes. Non, non, tu je bluffes, vous pouvez utiliser l'action <rire> Ouvrir un portail pour bâtir une cathédrale à la place. Qu'est-ce que ça t'apporte, ces Alors, cathédrales Dis-nous tout, parce que un, même, je trouve que ça pullule. Si elle n'est pas adjacente à une autre cathédrale, sinon 3. Si elles sont adjacentes ouais. à une autre cathédrale, et va ouais, à droite. Ouais, ouais. Spéciale, euh, tac, tac, tac... On s'en fout, c'est avec les Grands Anciens Indépendants, donc ouais. ça ne sert à rien. Et là, par contre, ça va me faire gagner un grimoire. Où so, ça va être pu utile. Je très bien faire ça ailleurs que sur mon territoire. Ah bah, je vais t'expliquer à quoi ça sert. Voilà. C'est. Adoration. Phase de collecte du pouvoir. Gagner un point de pouvoir par cathédrale qui partage une zone avec un portail ennemi. Cet ennemi gagne également un point de pouvoir. Ah, ça me plaît. T'as vu T'as vu Moi je suis cool. Voilà, ok, tu viens en paix. Ça me va. Donc pour deux points de pouvoir. J'utilise. L'action rêve. Oui qui fait que, en fait euh, tu dois choisir un de tes acolytes dans la zone, le dégager et le remplacer par bien. un armien en fait avec ses rêves il t'a transformé donc toi tu... c'est un cauchemar <rire> oui c'est un peu ça donc bon, pour, pour deux points faire. de pouvoir pour... je, <rire> je vais peux laisser payer vas-y euh, Nirla. allez moi je claque 4 points de pouvoir Ouf. Tiens, le truc qui se crée c'est pour montrer ses boyaux quoi. <rire> je, je prends le grimoire de folie qui est permanent la folie c'est mon... C'est mon C'est vous qui choisissez dans quelle zone adjacente les unités doivent faire leur retraite si un résultat de blessure, mmh. y compris lors des batailles auxquelles vous ne participez pas. Oh. Comme ça, il choisit euh, où vous, vous est... choisir toutes les retraites, les gars. Donc, on t'en dire qu'il va. C'est la folie! <rire> J'attaque. Bah, ah, ah, <rire> pour un point de pouvoir. Donc, pas de pouvoir de pré-bataille. Non. C'est du sang. Donc, 3D. Vous 3D. Ah ouais, je sais pas ce que vous avez. Deux blessures, une non, blessure. Une blessure. Un point de pouvoir pour lancer ces OK. Ah il est vénère. Hein. Je peux encore encore Oui. Non, oh, euh, c'est un peu euh, commence à devenir chéros, mais Bon, bon trois, bah, blessures. trois blessures. Trois blessures. Tes trois unités vont retraiter, mais bon. Une. Alors, donc en commençant par l'attaquant. Donc c'est toi. Donc, il faut que tu retraites une unité. Non. Je retraite une ouais, unité. Pareil, donc, tu choisis la. Ou je peux me retraiter où je veux. Non. non, non je, je toi, tu choisis, si tu, tu choisis Tu choisis la... la... la... la... Bah, Quelle figurine que... Moi, je veux bien t'aider. Mais euh, ça, ça veut dire que. Non, mais si on l'attaque là-bas, par exemple. On y va ensemble. Moi, je, je suis prêt. Tu me mets là, là. Toi, ou là. Fais des portes. Bah. là-bas. C'est vrai, t'es chaud Bah, si tu. Je te retraite. Ok. Donc, toi, en même temps, tu me. Moi, je préfère voler, mec. Euh, eux ils. <rire> Pierre, mais il a pas C'est grâce à son euh, grimoire. Bon, et toi, Pierre, tu vas retraiter à la maison. Allez, moi je vais, je vais continuer à être sympa avec vous. Je vais faire en tant qu'action vos ennemis invoquent gratuitement leur monstre le plus coûteux à côté d'un de leurs portails contrôlés. Alors, moi j'ai fait extinction, c'est un permanent. Maintenant, invoquer un Yotan ne coûte plus que 3 points de pouvoir au lieu de 6. Il est en train de nous la mettre à l'envers. Lorsqu'un Yotan est tué ou éliminé, retirez-le définitivement du jeu. S'il meurt, au lieu que je puisse les racheter, il meurt définitivement. Ouais. Mais Yotan, c'est un peu ma grosse ouais. force de frappe. Ouais. Je vais faire un, un portail ouais, en voilà. Antarctique, je pense. Tu vas faire ça. Ouais. Ou en Australie, je sais pas. Comme tu veux. Euh, dans les deux cas, il peut il peut y venir rapidement, euh, Mister Violet. Là. Ouais, mais toi, tu as... Euh, non, pas en Australie. Non, pas en Australie, hein, parce que ouais, je, ouais, me... même, même là je vais aller Donc le faire là-bas. Pour trois là points de pouvoir. Allez, je pop un... Un polype volant. On dit une polype, ah, un, polype. un polype. Un polype. Un polype. Il est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment une monde comme... J'en je... suis fier. Hein. Ouais. C'est mon mien. <rire> Tu peux un acolyte comme oui. ça Ouf. Moi gratuitement et je te donne un point de pouvoir grâce à Festival. Donc lui c'est gratuit et je te donne un point de pouvoir. Bon bah pour faut... 3 je vais faire un autre portail en Antarctique. Ah ouais. Attends, il va scorer à balle le, le tour prochain. J'utilise deux points de pouvoir pour me déplacer. Tu vois, j'ai été... voulu être sympa. <rire> Ok. Et <rire> ah puis toi t'envoies la dose toi en plus. Tu... Euh... Bon, je vais éviter de te. Oh, te filer bien. ton grimoire à gratos, toi, bah, espèce de Ouais ouais mais non, je veux bien être sympa mais pas. Mais... Pas au détriment de ma... de mon armée. Mais je voyage à deux. Ah bah oui si je, ouais, ouais. je voyage à deux. Tu voyages à deux toi Ouais. Ouais ouais ouais, ils volent. Ils Il se des, des de ben, Non, non. Euh, tu sais bien que moi je suis le mec qui détruit ses points de pouvoir en deux tout et puis <rire> le reste du temps on voudrait jouer. Alors, je vais... Euh... Putain, ça coûte cher, hein, ce truc. Deux... Toi, tes monstres, oui, coûte cher. Alors okay. que c'est pas forcément des, des killers en C'est oh, des vieilles merdes, en plus. En fait. <rire> voilà. Allez, ouais, dans, je... dans le milieu, oui, c'est vrai que c'est un peu des vieilles merdes. Voilà, j'ai plus de points de pouvoir. Allez, qui, Allez. à qui je vais être beau sympa. geste, beau geste. Attends, ouais, je suis sympa, déjà, n'oublie pas que tu vas avoir un point de pouvoir en plus à la phase de... Oui, mais c'est maintenant que j'aurais besoin d'un point ah, ouais, de pouvoir, ouais. c'est très bien. Moi, je ouais, reviens, <rire> Ouais, mais les gars, euh, je sais pas. J'ai envie d'aider euh, Pierre. Je, je le, le sens, sens un peu dans la caille, Pierre, tu vois. C'est l'aider de lui apprendre à jouer. <rire> non, je vais. Est-ce qu'il va me mettre la misère dans un prochain jeu Alors, j'aimerais <rire> profiter <rire> pendant la, cette première heure. 1, 2, 3, pour trois points de pouvoir, je sors. À... Yotan. C'est énorme. C'était pas obligé, hein, tu vois. Non. Donc, tu, tu ne donnes pas de points de pouvoir Non, pour l'instant, non, je me laisse le, le choix. Vous de... T'as retiré tes points de pouvoir là Ouais, ouais. Mais j'avais rien fait depuis le début, j'avais... Qu j'avais fait euh, un grimoire et j'ai donné des points de... Là. Ouais, ouais, ouais. <rire> et voilà. Et voilà. Ouais. Ouais, Il joue ma pute là. <rire> J'avoue. Donc c'est de nouveau à moi. T'attaques Non oh. Oh, C'est... Oh, c'est vil, c'est... Ah, oh, c'est vilain ce que t'as fait et... Oh, j ai pas aimé. On t'a plus de points pour attaquer, je crois. Non, mais je vais, je vais le capturer. Ouais. Voilà, voilà. Et voilà, ah, c'est moche. C'est moche. Je trouve ça super moche ce <rire> que tu viens de faire. Mais ça se perd. C'est un tir un là, qui va attaquer. Ouais, bah ouais, j'ai vu que... Mais laissé Kevin, quoi. C'est qu a... quoi, c'est un anus rempli de dents, c'est ça <rire> Donc voilà. <rire> Phase de collecte de pouvoir <rire> J'ai une image dans la tête, tout d'un coup. <rire> Phase de faut, collecte de pouvoir. Il faut que je pense à autre chose. Mickey, Mickey. Mickey, Mickey. <rire> Phase d'apocalypse, donc 1 point. Moi j'en ai 3. Comment tu groupes déjà donc, Je passe à 5. 1 point d'apocalypse par contrôler. portail contrôle. Moi j'ai eu 2. 2 pour... Donc toi tu en as 2. Moi je passe à... Je suis égal avec toi. Bah, nouveau tour. ça Donc là messieurs, il faudra peut-être sortir vos, vos grands anciens. C'est un conseil. Il faudra avoir des points de pouvoir pour ça, mon canard. Okay. <rire> Ah bah ben là à un moment oui ou 1, 2, 3. 3 Oh là là Vas-y Yogg. Ah, il sort les aliens quoi. Ça WAM. Hein Je vais dépenser 3 pour faire apparaître un portail. s'en venir là, mm -hmm. là. c'est vrai, ça veut dire que je crame tout et que je fais rien de sourcil, ce hein. c'est vrai, ça pique un peu, ça vrai. pique ça. Ouais. Alors si j'ai un conseil, ramène des monstres là-bas. Oui oui, oui c'est bien, le... bien mon intention. <rire> ouais. on, Parce on, que on, on penchait dans ce sens, dans, le, dans la famille là, on a discuté un petit peu, on s'est dit ah, on, va... on va agrandir la famille. Euh, allez. Comme vous avez l'air d'aimer mes polypes. <rire> Son beau. À toi Pierre. Eh oui. Ah bah oui. Eh ah oui. C'est clair. Logique. C'est logique. Pour deux. Pour 4. Tu peux me filer un rejeton s'il te plaît ça Attends, ça tape pas combien cette merde là Euh. 7. Oh, oh, oh. J ai J ai de <rire> Je t'attaque. C'est français, c'est l'armée française <rire> Ta gueule la bordel. <rire> Allez, vas-y. Lance 2D. De dés aussi, ouais. toi aussi, faut euh, faut donc là, pas, de... pas de, de pré-bataille éliminer pré une, plusieurs maigres bêtes de la nuit dans une zone de bataille. Non. Euh, tu n'as pas de maigres bêtes de la nuit, c'est l'attaquant ou le défenseur qui lance les deux. C'est pareil, ouais, c'est assez... pas brillant. Hein. Ça me suffit. Voilà, <rire> c'est un jeu de dé, c'est un jeu à la con. <rire> <rire> Je peux pas le. Si, le mettre chez lui, oui. Mais chez toi Ah, si, si. Oh là là Oh le lourd C'était <rire> vachement utile, ça C'est un gros mort, les gars. On va bouffer du point de pouvoir. Bon, y... Il y en a plus que moi, donc. Euh... Toujours... Yogg, qu'est-ce que tu vas faire, mon Yog Parce que j'aimerais bien te filer un point de pouvoir, mais bon, en même ah, temps, si tu m'attaques. Euh... Pas question. Ah Ah Là, je t'aime, mais je n'ai pas confiance du tout en toi pouvoir. Et ses forces de frappe, c'est fait pour qui ah, c euh... Non, c'est... comme ça Riaché, au moins de fesses. Il est horrible lui aussi. Parce que ta vision est plus sympathique que celle que j'ai de moi. Euh, mais écoute, 1 2 3 c'est Ça, c'est pas mal aussi, le mec. Ah oui, il sort. sa peau pour montrer ses boyaux. Ah. Aucune intimité. Ouais. Qu'une pudeur Qu'une pudeur. Hum. Ah bah vas-y, Yog. C'est horrible. Et ça, tu m'as dit, ça tape à combien C'est laid. Sept délais. délais. On les a déjà montrés en plus, toutes ces choses. C'est laid. C'est moche, c'est moche. C'est super, ce jeu. Bon, je vois que t'as pas du tout été impressionné par le coup de patte que je t'ai mis en pleine face. Tu reviens. T'as plus de points de pouvoir que moi, donc je vais me barrer parce que ce petit jeu, ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Donc t'as gagné. Je m'en vais. Je pars. Comme un prince. Loin. Mes chers parents. Ça valait bien le coup hein, d'avoir ouais. dépensé tous ces points-là. C'est euh... bon. Puis t'as une force de frappe euh, titanesque, mais qui garde que dalle. Mais ça va pas rester comme ça. Vas-y, avec Toulou. Vas-y, sors Toulou. Allez. Allez, Il faut, faut, faut sortir oh, vos grands oh, anciens, oh, les oh, mecs, là. Oh, oh, mais oh. je vois pas à quoi il sert. Explique-moi. Ah bah Déjà, il faut que tu le réveilles comme ça. Grâce à ça, tu vas gagner un fait. Oh, comment tu te laisses influencer jamais dû faire ça. Il est énorme. Parce que là, tu viens de péter tous tes points de pouvoir. Oui, ah. non, mais de toute façon... Euh, je... Laquelle euh, Celle-là. <rire> la Svelte ou... Non, celle qui prend la massif de place. Ah, ouais, le truc vraiment dégueulasse. Attends, ouais. ah, il est chez moi là. Ouais. Attends. Il arrive où Il arrive. Vas-y, explique vas comment on vient ouais. Donc il faut un portail dans la zone contenant euh, le glyphe de Cthulhu. En l'occurrence, c'est le cas. J'ai ah, l'impression d'entendre un expresso, mais en live. <rire> il s'agit euh, de son... <rire> S'il s'agit de son premier réveil, je le paye tel import, mais après, ben, je le paierai quasiment non. plus que dalle. Okay. Donc autant faire tout de suite, finalement, même si pendant un bout de temps, je vais me faire chier, maintenant. Euh, Cthulhu apparaît dans la zone contenant son glyphe. N'oubliez pas de prendre un signe des anciens. Tiens, parce que dès euh... que Cthulhu apparaît, à chaque fois qu'il apparaît, il va gagner un signe des anciens. Et pour le faire disparaître, il faut le tuer. C'est ça. Faut le tuer. Mais en plus, lui. Il... En fait, tu as une chance sur 6 de le tuer. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, Cthulhu, quand il va revenir, maintenant, il ne va plus coûter que 4 points de pouvoir. Ouais. Et puis 10. Voilà. Et puis, euh, dévoré en pré-bataille, le joueur ennemi choisit l'un de ses monstres ou adorateurs impliqués dans la bataille. Cette unité est éliminée est comme ça, là. Ouais. Direct. Parce qu'il mange direct. C'est un, un bon point. Et je peux le déplacer au même titre que les autres Ah, ouais, au ouais c'est la même chose. 1. Et si gars, je te la conseille défense. avec <rire> lui, donc tu gagnes un de moi. Ah oui, j'ai réveillé. Ouais. prends tu submersion. submersion. <rire> je te conseille de prendre submersion. D'accord. Il <rire> se passe quelque chose... Bien euh... ouais, sûr, là. Okay. Alors, <rire> qui veut un point de pouvoir moi moi, moi, moi, moi. Moi, je n'y dois. Moi, je, moi <rire> je veux bien. <rire> ok, Et mais qu'est-ce que vous, qu ben, vous faites j ai, j ai Pour la beauté du geste, je mériterais. Oui. Bah, je vais attaquer le mec... Moi, non, le bleu clair ah. Non, c'est moi, ça. Pourquoi Parce que je l'aime pas. <rire> bah, as des... Non, oui. je, je pense que je vais attaquer du violet. En fait. Non, fait bon, ouais. un hein. hein Tu es sympa Tu m'as cassé les couilles dès le début. <rire> je pas avoir un point de pouvoir, te <rire> <plus. rire> Bon, j'ai ai aidé Pierre tout à l'heure. Allez, je vais mais aider. Mais Pierre, il a zéro, il ne va plus jouer. ouais mais tu as ton grand ancien, donc euh, du prochain tour... Vas-y Ayog, je suis sympa Je toi. que tu me tendais un truc. Attends, ah bah, j'en ai, ai un autre, j'en ai un autre. Donc, tu t'en gagnes un. Et Vas-y, c'est à toi. Oui. Un, deux. Qu'est-ce qu'il fait Allez. Là, tu veux m'attaquer. Ouais. Non, non, je traverse. Pute de l'espace. <rire> <rire> non, je traverse, pas de problème. Vas-y, euh, Nyaratotep. <rire> C'est bon, il te reste plus de points Si. Ah putain. Mmh. Eh ouais, mec. Ah les putes de l'espace que vous êtes. Tiens, beau. Prends-toi prends un point de pouvoir. Vas-y Yog. Je te casse la gueule. Je <rire> suis euh, obligé de jouer là en fait. Je vais euh, regarder oui. mon point. Euh... Non non t'as obligé de jouer. Hein. Allez paf, je te pète la gueule là. Ok, pouvoir de pré-bataille. 5. Moi j'en ai pas. Ben, moi non plus. Ouais, ils ont combien de points de vie, euh, les, les figurines Tous qu'une. Ah. Qu mm. Les seuls qu'on en deux, en fait, les, deux, les seuls où il leur faut deux coups mortels pour les tuer, c'était l'arbre. Eux, c'est costaud. Et tous les autres, en un, un seul coup marge. mortel, tu les tues. Je fais appel à la sainte <rire> Tu fais quoi T'attaquais qui quoi J'ai attaqué tout voilà. ça. Ça là. Ah, moi, trop se passe là, là. Donc moi, je lance en se mettre D. 17 Ouais, mais par le pouvoir, il y a deux paires de fesses. Oh le salaud! Tiens! Oh, T'as vu la pute de l'espace? Oh le scandale! Donc une blessure et deux morts. et ouais, les deux filles, déjà. Attends, je te rapatrie, moi. Ouais, bah, non, t'inquiète, je. On as fait combien des, des griffures? Hein deux. Deux. Alors, je gagne un pouvoir de grimoire. Hein. Ouais. Tiens. Non. ouais, merci. Tiens. Au okay, cas où tu t'emmerdes. <rire> voilà, ça, c'est pour m'avoir attaqué, ça. J'ai pas sûr, salope. Sûr, sûr de te mettre avec Toulouse, mais non. C'est vrai, ouais, mais non, là, t'es cool. Là. <rire> ça paraît logique. Ouais. Allez, tiens. C'est bien, vas-y, parce que moi, j'ai rien. Attention, parce que j'ai Pierre qui est pas loin, donc je suis dans une sphère de... De non-boule, de, de, de, de non-chat. quoi. <rire> ah, putain, touche pas à ça. Tu vois <rire> Tu vois <rire> C'est pas vrai, en fait. Et C'est moi qui décide qui tu... Attends, euh, non, là, ouais, on va non, non c'est moi qui décide qui dégage, et c'est toi qui décide où il va. Refais voir un G sans que je te mette la secoum. Ah c'est cool, ça que hein. je voulais voir. Tiens. Mais non hey, Mais si, tu ne l'auras pas Mais non <rire> Parce que lui, pour avoir un de ses grimoires, il faut qu'il capture. Non, tu peux pas... Il... Ouais, ouais, pourquoi pourquoi, ouais, pourquoi bah, Parce que qu'on tu... ne peut pas retraiter dans une zone où c'est l'attaquant qui attaque. attaqué. Est tu l'avais pas dit ça. Hein. Surtout si. en Arabie saoudite, <coughs> pire, <c 'est coughs> comme une mérie. Il vient d'où il est arrivé. <coughs> voilà, il a une larve. Pourquoi t'as pas envoyé Bobby parce que Bobby, j'ai pas trop envie qu'on me tue quand même. C'est que. D'accord, il balance 6D. Petit coup de main. Mais Bobby, tu. Tu pourrais laisser très bien ta larve avec Cthulhu pour qu'il fasse garde du corps. C'est un conseil. Bon, on va mettre le crapaud alors. Allez, mets-moi le crapaud. C'est un profond ça Ouais, mais ça fait pas. fait pas le même effet. Je voulais une supériorité numérique en Antarctique en fait. Attention Pierre, je veux pas foutre la merde. C'est <coughs> pas du tout mon style. <rire> mais euh, il t'a conseillé ça pour éviter que tu lui mais ça que... parce que celle-ci, si elle meurt, elle revient jamais. Ouais. Mais... Ah, ouais. Si tu, si tu mais veux, tout... tu peux changer. Mais tu moi, mets... je vais lancer 7 dés quand même. Pourquoi 7 f... Parce que le... le mec qui meurt définitivement, c'est quand même une belle, une belle frappe. Donc il lance 7 dés d'attaque. Lui, là, il a un ouais, 7D, ouais. Ouais, ouais, ouais. 7D, ouais. 7D. un grand ancien tout seul, quoi. Eux, c'est des espèces de mini-grands anciens. Sauf qu'il en a deux, tu vois. Mais quoi, quand je on, crois une, une fois qu'on les a eus, ils il sont suffit aussi... de faire ça, hein, toi. Une chance sur six. Il disparaît à jamais. <rire> à jamais. <rire> à jamais. <rire> c'est pour ça qu'à chaque fois, il se balade toujours avec ses des sous-hommes de merde. C'est pas mal, ça. Mais vas-y bah, euh... si tu veux si tu veux. Ouais ouais mais de toute façon tu pourrais pas l'attaquer. Euh... Ah Mais bien sûr que bah non. Non je suis plus d'action. Si il si, reste tu... un point. Non c'est là c'est le point non, du moment que je vais consommer. Ouais mais lui il va t'attaquer. Oh. Suis... Non, <rire> <rire> Et moi, je suis, eh, depuis le début de la partie, quand même. Tu gagnes. Je donne oh. des points de pouvoir aux gens, et je donne des monstres aux gens, on et on m'attaque. On apprécie, on apprécie, on voilà. apprécie mais... Euh, ouais, mais, je... mais tu commences à devenir un peu, un peu dangereux. Oh, hein. Regarde, ce, tu... <rire> regarde <rire> ce que tu m'as fait. tu m'as fait. un je gros fouet de... Un gros, un pétruis, ça. gros ça, <rire> Il y a plus même fonctionnel. <rire> <rire> <rire> voilà, ça, c'est encore plus pute. Voilà, merci, grâce à vous. Vous avez... On reconnaît chez toi le fin tacticien. Ouais... Bon. ouais. <rire> Allez, pour deux points de pouvoir, je fais... Je ben. suis Moi, je vais nettoyer quand même, je vais finir de nettoyer. Sérieux, tu veux tuer Moi, c'est un conseil, ça sert à pas grand-chose. Ouais, ça, me... ça te, ça te défrise d'avoir un... un vieux... Bon, ben, au moins, je mets un adorateur. Ah oui, oui, là... Ouais. Non, attends, je l'invoque. Attends, ça me ah fait oui, faire bah des points de papier. Non, mais je, je me rappelais plus que tu en avais pas. <rire> bah oui, mon ami <rire> Nican, mon cher ami. <rire> ça me s'attend, les gars. À qui il reste des points de pouvoir Ah, ben bah, Kevin, toujours, oui, moi. Toujours. Je trouve que le jeu est un peu biaisé, non il a, il a tout <rire> le temps bah, des euh, points de tu pouvoir. Tu connais ces mecs-là qui gagnent tout le temps à leur propre jeu Ouais, ouais c'est ben, voilà. ça, ouais. ouais. C'est genre, tiens, je vais inviter des potes, des ouais, ouais, ouais. euh, voilà, bon, amis, à passer. Pour les... à, venez m'amuser, <rire> voilà, venez, venez me distraire. <rire> euh... C'est ça, mais voilà. Les gars, il faut qu'on joue après. <rire> Et tous les possesseurs de Cthulhu Wars que je connais sont comme ça. Hein. Ouais. Ouais. Moi, ce que je vous propose. Mais il y en a pas beaucoup. Mais ils sont, <rire> ils, sont ils sont peu. Ils sont peu. Ils sont peu. Alors, ils sont tu peu. sais, en plus, il a, il a payé une fortune pour ce truc. Ouais, ouais. Moi, ce que je vous propose, c'est que d'un commun accord. On, on joue encore deux tours, on perd tous les trois. Et on, on <rire> gagne Et on arrête. Il gagne, on arrête. Ouais, voilà. Et un, un vrai jeu. C'est un vrai jeu. Mais que tu vas perdre aussi avec l'autre vrai jeu. Quand même. Je ouais, mais. Perdre, euh... hein. Alors, je vais te dire une chose. Rallyman, j'ai eu une victoire. Ah. Je peux perdre jusqu'à la fin de ma <rire> vie. Ah ouais, maintenant, on va en entendre parler. J'en ai plein la... Mais elle n'a pas été enregistrée, cette victoire. Ouais, quoi. mais je m'entends. <rire> C'est bon, je me suis déplacé. Celle-là, elle peut à être, toi. être effacée très rapidement. Ah. Gagner à totem. Ouais. De... Il me reste un point. Et euh, avec euh, avec le sais. shift Shift <rire> shift <rire> corbeille Bon bah j'invoque une maigre bête de la nuit. Mmh. Tu, tu peux pas mieux faire Alors oh. j'ai pris un pouvoir La malédiction La terrible malédiction d'Azathoth Choisissez une zone Lancez autant de dés de combat Que vous avez d'abomination et de rejetons de yogg en jeu Infligez des coups mortels et blessures En factions ennemies présentes dans la zone Pour partir les résultats en fonction De votre bon vouloir aucune capacité de bataille ne s'applique. Vous choisissez les zones de retraite des unités blessées. Non, je sors ma... Qu'est-ce okay, que... T'en as combien J'en ai, ai que 3. J'en <rire> ai que 3. J'en ai avec 2, <rire> moi. Fait que là, avec les 3 là, tu balances 72D, c'est ça Là, il va, nettoyer le... il va nettoyer le plateau. Et euh, voilà, j'ai plus de points de pouvoir. Plus de points, parfait. Ouais. On compte collecte. Collect de pouvoir, plus un paradorateur. Oui. Théoriquement, on doit tous les avoir. Maintenant, Oui. Plus 2 par portail. Portail contrôlé. Hein. Si, si, si, ça fait 12. 13. 13. 12. On joue ça comment C'est le propriétaire dans le... qui était l'ancien le... premier joueur qui reste euh, qui choisit. Je pensais qu Mais je crois que je vais rester premier joueur, je crois. Ah ouais Ouais, je crois. T'as pas, pas vraiment intérêt à le faire. Ah ouais Je pense pas non plus. <rire> Allez, vas-y. toulouse tu seras le deuxième joueur. Donc détermination du premier joueur, c'est fait. Donc phase d'apocalypse. Alors je vais utiliser mon ma démat. Ma démat. Ma démat. Ma démate. Ma démate. C'est à dire. Et je vais téléporter des trucs. Est-ce qu'il y a un verre propre sur la table oui. Dans lequel tu pourrais mettre de l'eau aussi, s'il te plaît. Alors, mais ça. avec des gants et un masque, c est, c est <rire> ce serait marrant. Qu'est-ce qui fait qu oh. oh, agression. Non, ah. non, non, non, non, je viens. J'ai trompé mon doigt Pff. dedans. Ouais. Comme ça, elle est bonne température. <rire> <rire> Merci, Thomas. Ça me fait plaisir. Ok. Ben, bah, écoute, moi, pour un, je fais une cathédrale. C'est trop cher, hein, les rituels. Et donc, j'ai une cathédrale, elle se trouve dans une zone marquée de ce glyphe. C'est le cas. J'ai mon cinquième. Donc, maintenant, j'ai consécration. Donc, lorsque vous réalisez un rituel d'annihilation, si au moins une cathédrale en jeu, obtenez un signe des anciens toi, Donc, euh, je vais prendre du coup coup Tu peux pas, coup, pas faire coup, deux. S'il te plaît. Et je vais prendre deux types. Et non, je vais le laisser, lui. Pour l'instant. Tu fais ton. Ah tu tu, tu merdes le monde un. Ouais. Quoi tu, Il là, le monde. Il, là, il s'est mis euh, dans l'eau, on sait pas où il est. Et bah, ben, je claque 10 points de Et pouvoir. Voilà. Oh, oh, oh, oh. Et je sors Nierly. Oh, Forcément dans un portail Oui, toujours. Ah, il est là, hein. Euh, Est-ce qu'il arrive à la maison mère, au siège Ah bah... On si un, un siège. de lingue. De toute façon, en général, il va... Mets-le dans un endroit où tu peux choper tout le monde avec tes deux points de mouvement. Ouais. Je gagne forcément. On va jouer. Les 1000 masques. Ah bah oui. Les 1000 masques. Signar Latotep est en jeu. Il n'y a plus de six. Vos adversaires ont une minute. Donc on le fait maintenant euh, Non, c'est une action. Ouais. Action a un coup zéro. Hein. Hum. Et on aura une minute pour faire quoi il va lancer une pour, pour vous répartir une perte de 1 dé de pouvoir. 1 dé de 6, dé de pouvoir. Un 6, par ta... exemple, il fait 6, il faut qu'on nous, 3, on se dispatche 6 points de pouvoir pour perdre. Par exemple, si on ne se met pas d'accord, au bout d'une minute, lui, il gagne 6 points de pouvoir. Sinon, c'est vous qui obtenez ce pouvoir. Retournez hum. le grimoire, vous ne pouvez pas l'utiliser ce tour-ci. Ah, euh, ouais, c'est à WAM Ouais, c'est à toi. Ouais. Alors, je vais prendre 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais faire apparaître ça ici. Alors, toi, grâce à. Grâce à Ils sont partout. Vous n'avez pas besoin de contrôler un portail pour y invoquer des monstres. Il n'est même pas nécessaire d'avoir une unité sur place. Putain, tu l'as pris quand ça Ah oui, c'est quand on avait 12. Putes de gosse, de putes de gosse, putain. <rire> je vais devoir mettre un truc pour me défendre. <rire> pour un, je ramène mon riz. <rire> un poli de Vas-y à ça, toi, Cthulhu. Oula, <rire> il revient. Donc pour un coup de 0. 0. Tu peux au mettre où tu veux. Nord-Pacifique là-bas, vous. Où... Ah, avec mes deux bonhommes. Donc, vous êtes prêts mm -hmm. Je vais lancer un dé là, déjà, pour commencer. Et on va discuter de points de pouvoir. Ok. C'est juste Chat. 4 points de pouvoir, on les gars. Vas-y, j'en prends. Top Ouais, j'en prends un. Ouais. Top prends Et, et j'en prends ah bah attends, attends ça veut dire que moi je dois en prendre deux. Bah oui. Ça. <rire> Dans <les trucs> de... <rire> Et on va... est tous les deux d'accord. Et pourquoi c'est pas bien que t'en prennes deux Parce que moi ça me fait chier moi, ça fait que. Ah bah oui, <rire> oui, J'en avais 11, je passe à 9. C'est toi... presque fini, hein. C'est presque fini. Ouais, ah on. Ai... Ah, attends. Attends. ah, ah attends. Oui, Et bah oui, oui. Il te reste quelques secondes pour passer deux points. Toi t'en as 11 Il y a aussi. 4 3, 2, 1. Eh bien dépêche-toi, vite, retire les deux, retire les deux, retire les deux. C'est retiré Ouais la foutre, moi je le paye pas. Tu payes pas Non. Donc je gagne 4 points de pouvoir. Ils sont durs en affaire les gars. Mais... On que ça marche. 1, 2, 3, 4. Ça c'est bon pour mes affaires ça. Mais il va récupérer tous les rounds, tu peux faire ça Non, non, non, non. non, non c'est une fois par non, tour. Par tour. Ah sinon, elles sont deux. Là, la collecte de pouvoir, je vais le mmh. retourner. Je pourrais jouer le tour prochain. Vas-y, Alors... à toi, <rire> Ça va vite. Hein je vais lancer la terrible malédiction d'Azathoth. Ouais. D'Azaphof. Ça me coûte 2. Et je vais lancer 4 d Ok. Alors ah, chez qui Sur cette zone-là. <rire> Putain, Théron, une pute quand même. T'es prêt Ouais, il y a pas à crever ou pas <rire> J'ai des connards Alors, qui vont. Euh, Alors qui pourquoi vont. je relance 4 Parce que j'en ai 1, 2, 3, et 4. Ouais. Ça roule ah, T'es prêt ouais, à crever Ouais, ouais, ouais. Allez, paf, t'es mort. Allez, viens, pétard. Non, putain, mais. C'est fou. c'était... Attends, la retraite, c'est moi qui gère. Ah, ouais bah ouais. Non, non, non, non, c'est toi, toi qui gère ta retraite Ouais. Tiens, toi là. Ben, non, c'est toi là. Je, toi, là. je, je choisis. <rire> <rire> le clash des titans. <rire> euh, pute de pute de pute de pute. Euh... J'ai vu, une... vu une goutte de sueur perlée sur le front de Pierre. <rire> Il a vu 7 dés géants lui tomber au travers de la gueule. Pour 3 points, je me déplace. Tu t'en vas T'as qu'à le reste Ouais. Je pas grave. Bon, maintenant, elle va se spawner du... J'ai dépensé 3 points de pouvoir pour ramener donc moi lui là-bas. Pour 3, je vais ouvrir un portail oh dans le Pacifique Nord, là-bas. Ouais, il va avoir 4 portails mieux. Et donc il y a du toi, tu vois. 4 portails <rire> dans des zones maritimes, donc je remplis cette position-là voilà. et je débloque. Sans aucun doute euh, régression, euh, je déplace 3 figues. Putain, il y a une touche, oh. je vous ai Je lui disais deux pions pour relancer le pouvoir. Ici. Putain de merde, mec Toto Quoi Qu'est-ce qu'il y a Regarde. Hey, je te fais 4 kills. 4 kills T'es prêt Cette fois-ci, je te fais. Vas-y, Bon. Oh bon. Allez, deux qui dégagent. Ouais, c'est qui moi qui hein. Ah oh, ouais, ouais pas. Du... Tu me les mets là, s'il te plaît Oh, ah, tu fais chier euh... Non mais c'est bon. Non J'ai besoin d'air. Mon le... le... le... bestiaux, cest vrai Oui, avec plaisir. Pour un point de pouvoir, tu, tu te déplaces. Je vais prendre le, le bit de Nuo avec. Avec plaisir. Allez, moi je me casse. Euh, je me casse pas, non Je pète mon portail. Euh... S'il ouais. te plaît. Personne n'a fait apparaître de sorcier, là non. Les, non, prêtes, non, les grands prêtres. Non, le grand prêtre, moi. Comment on fait apparaître le grand prêtre Tu payes 3. 3. Et tu le mets. Euh... À la place d'un acolyte ou en plus d'un acolyte Non, non, en plus d'un acolyte. Mais il compte dans les points de pouvoir. Ouais. Donc ça ah fait ouais. 7 points de pouvoir. Ouais. Non, mais je donc paye pour un, bien, un, un point de pouvoir. pouvoir. Non. non, deux points de pouvoir. Hein. J'te, j'te... Ah, ouais, tu refais. J'en euh... ai 5 maintenant. Euh, oui, t'as toutes tes merdes. Eh oui! Hey. C'est prêt? Vas-y. accroche bien Non, parce aussi. que depuis tout à l'heure, t'as pas fait grand-chose. Ah bon? Oui Regarde. <rire> oh, t'es mort! Eh ouais. Eh ben voilà. Tu bah, vas te écoute. casser, surtout. Tiens, là, un sous-homme. Et là, lui qui se casse. vas-y. Ah non, c'est toujours. C'est toi qui choisis. Oui, c'est ton pouvoir. Tiens. Partout, sauf le, le Tiens. Du violet. Voilà. Ok, bon ben à moi, donc moi je vais construire euh, donc une cathédrale, mais elle ne vaut pas que 1, mais 3, vu qu'elle est adjacent à d'autres cathédrales. T'as plus rien de, en point d'action 1, 2, 3. Et vous avez vu, je me suis sacrifié pour vous. C'est beau. Ça a l'aurait à foutre. Ouais. <rire> <rire> Merci, t'es vraiment trop gentil. <rire> euh, je prends mon dernier grimoire. Alors, moi je te lècherai les pieds quand tu auras tué ces bestioles-là. Bah J'ai fait Je fais tomber le feu de... Faut que tu sortes, uh, Yogg. Alors, donc, terre impie, c'est s'il y a une cathédrale dans la zone du combat, c'est une post-bataille. Vous pouvez choisir de retirer l'une de vos cathédrales de la carte. Si vous le faites, votre adversaire doit éliminer l'un de ses grands anciens participants au combat. Donc, maintenant... Pour ne pas aller se battre avec les grands anciens là où il y a des cathédrales, ah, les gars. <rire> pour m'attaquer, moi. Je ne peux pas bon, le faire... Il a ses six grimoires. Hein. Et maintenant, j'ai mes six grimoires. La fin du jeu se dé déclenche quand Quand on arrive à 30 points d'apocalypse. Euh, ouais. Je pense que je vais faire un grand prêtre. Il m'apporte quoi le grand prêtre Ça va te permettre de gagner un point de pouvoir en plus au ouais. moment du collecte. Ouais. Et Ça quand passe. tu veux, tu peux le sacrifier Merci. pour gagner deux points de pouvoir. Mmh. Donc même quand tu es à zéro, théoriquement mmh. tu devrais avoir fini de jouer, et bah tu, tu peux te sa on va les le mettre sacrifier en pour en Australie. Il sera bien en Australie. Ah ouais, C'est une belle terre. Voilà. Bon, je suis à 8. T'es à 8 ouais. Ah donc, ça je... pique. Euh, T'as combien toi Je suis à 15. Ah donc ça fait 10 au minimum ouais, pour moi. Euh... Merci Pierre. Je suis à 16. Je suis à 15. C'est pas très bon là, ça. commence va 15. commencer à causer là. <rire> C'est pas très bon. Là ça va commencer à causer. Ah. Phase d'apocalypse donc, en commençant par le premier joueur. Tu vas gagner 1 point d'apocalypse par portail que tu contrôles. 5. Donc tu en donc, 5. contrôles 5. Donc, tu reprends la tête. 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'en contrôle 3. 4 3 pour moi 2 euh... pour moi ouais. oh putain tu t'es fait distancer ah, oui. donc maintenant on a tous fait ça est-ce que tu fais un rituel donc si tu fais un rituel tu vas payer 5 mm. tu vas regagner 5 mm. et tu vas gagner un signe des anciens Est-ce que tu as que tout ouais je vais le faire parce que je suis large en point ça me fait passer à 15 maintenant c'est 6 le rituel voilà donc, tu passes à 17 plus un signe des anciens. En sachant que maintenant il en a 3. Donc ouais. en fait il n'est pas à 17, il est au moins à 20. Ouais. Minimum il est à 20 en fait. Euh, moi je vais payer 6. Parce que je vais en faire un aussi. Donc je regagne 3. Et vu que j'ai mes 4 cathédrales, j'en pioche 2. Je vais invoquer un. Moi. Moi, je pense que tu n'as pas. Bah, bah, qui coûte 3 ouais mais il me demande de cramer ça donc ça coûte beaucoup plus ça coûte 100 bah, ouais être... ouais ouais mais tu les as sortis moi je J'en ai que deux max ou... ah. Ah. c'est entre parenthèses entre parenthèses tu, tu fais veux le moment ouais. je vais le faire venir là bas là il est un peu esselé l'autre bon t'arrêtes de me balancer des cailloux dans la gueule Bah si t'es sympa avec moi oui bah écoute je vais être sympa je vais te filer un point de pouvoir tiens vas-y mmh. ah, parce que t'es dans la merde <rire> L'après-bataille de Cthulhu, il faut que Cthulhu soit dans la bataille. En euh, oui. Ouais, ah oui. Je gagne pas. Ouais, je gagne pas. Parce que je le mets gratos. Et vas-y à toi. Je vais un acolyte. Je là. Ouais, alors là, franchement, euh, soit tu veux me péter ma gueule, soit j'ai pas compris le truc. Non, ah je veux pas te péter la gueule. Non, pourquoi <rire> <rire> <rire> Putain de merde. Euh, je claque 6 points de pouvoir. Waouh! Pour prendre un grimoire. Ah, voilà. c'est un pouvoir que t'as, toi? On, ouais. On a tous. Enfin, pour, pour avoir un grimoire, il faut qu'il claque 6 points de pouvoir. C'est <coughs> ouais. un de ces grimoires. Euh, D'accord, pour avoir un grimoire, c'est ça qu'il faut. Je mets invisibilité, qui est un pouvoir de pré-bataille à nouveau. Mais pour les polypes, euh, choisissez un monstre ou un adorateur, quelle que soit sa faction par polype volant présent et exemptez-le l'unité. Choisis de ne pas prendre part au reste de la bataille. Aussi bien donc tes adversaires que toi si tu veux. Ouais. J'exemple de la bataille. Mmh. C'est-à-dire qu'il peut pas se prendre de coup mortels, il peut rien. Il, prend, il peut rien il lui arriver. De toute façon que tout le qu'il y passe, parce que sinon il va gagner. Ouais, je vais le Il est temps que je sois un peu plus. Agressif. Agressif, il ouais. temps. Ah, je me déplace. de je te poutre. 1, 2, 3. 1, 2. Qu Est-ce que tu peux me filer uh, Yogi Vas-y, Yogi Je vais le mettre là, là. Oh, voilà. c'est laid Oh, c'est laid Oh, l'énorme pot de pu Coucou Donc, 6 points de pu. Ah oh. de... Elle est où la tête et elle est où le cucu <rire> C'est ce que je me disais quand on l'a Et Ça, c'est un peu le devant, je crois. Si j'ai bien compris. Plus derrière. Voilà, voilà, c'est. Ah ouais Ah ouais. Donc, tu gagnes un grimoire. Ah oui Quand il se déplace, ah il ah fait oui, quand tu. Donc explique un peu ce qu'il fait, donc, pour tout le monde. Alors, j'ai un nombre de dés d'attaque égal au nombre de grands anciens en place x2. Donc je lance 4 dés. Vous voyez, ma puissance est sans conteste. <rire> et j'ai un autre pouvoir, je suis considéré comme un portail euh, contrôlé par moi-même, en permanence. Ah, tu vois, si tu, tu regardes, en fait, il est sur un portail. <coughs> ouais, oh, c'est quand même bien fait. Oh, c'est bien fait. <rire> Yoggzotot, c'est la clé et la porte. C'est quoi un rituel d'annihilation C'est ça. C'est ça. Okay. C'est ça. ça, mec. Et ben voilà. Ben écoute, venir là. Yeah. J'invoque un polype volant. Pré-bataille. Pré-bataille. Déjà. J'aurais mis choisi l'un de ces monstres ou adorateurs impliqués dans une bataille et les Il se fait bouffer. Voilà. Du coup, bah, ayant tué ou dévoré une unité lors d'une bataille je gagne un chnubidu. Hmm. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, moi je lance 7 dés et toi donc 6 dés. Ouais. Pète-le. Pète-le la gueule. Tu me en deux. Allez, c'est 3 kills. C'est un grillon hein. Pff, on peut Attends, a, oh pécher. Putain, Moi il est mort Bon, c'est pas grave. <rire> bah, je le rappelle en 4, voilà. et je suis à, à 10, c'est oh, un fou qui me tu vois, voilà, il... Putain, mais Oh ce jet de merde Pardon, <rire> ai pas... ça me casse les couilles en fait, les jeux avec les dés. Sérieusement, hein. c'est infernal. Fais... Être moi, c'est infernal. Hein. <rire> <rire> Tout ça, tu peux le mettre en arabia, s'il te plaît. Et je vais cramer ce pouvoir-là qui me permet de prendre des points de pouvoir égal à celui qui en a le plus. Hum. Une fois par partie, en fait, il se ah, recharge. Et c'est pas une action, en plus. Donc, il fait ses trucs et après, il doit... Ah ouais, Yog, il est insupportable de ce -là. Est pas grave. Tu vas <rire> pas m'attaquer, quand même. Bah, direct. <rire> hey, eh, oui, mais... c'est un jeu mais de pute. Oui. C'est un jeu où... Allez. Bonne fois. Mais voilà, ouais, c'est... Euh, Qu'est-ce que je mets d'autre <rire> T'as quoi, là T'as quoi dans l'arène Une, une blairotte Ouais, il fait rien. Voilà, ça. Hein. Si je fais ça... N'oubliez pas qu'il a les mines masques après il va nous pomper encore du voilà. du point de pouvoir. Je, je mets lui aussi dans l'équation. La... Dans ah, Cthulhu Alors je gagne mon dernier Grimoire grâce à toi. Ah, ça me fait ouais. plaisir. <rire> ouais. Pourquoi Parce que t'es dans... Il y a deux grands anciens qui sont sur la même case. Ça marche. Alors vas-y, qu'est-ce que ça fait ton dernier grand... Quand je lance un rituel, je peux doubler ma mise. Donc ça, attention, ça fait extrêmement mal, ça. Eh ben, oui. Pas compris, pardon. Quand il va faire un rituel au lieu de gagner, par exemple, il a trois signes il a trois portails, ouais. donc il gagne trois portails classiques. Ouais. Et quand il fait un rituel, il regagne trois points ouais. et il double, donc il en fait, alors... donc il va gagner 9 points Sur un rituel, plus lui, on va dire ah ouais, 10 va, points en va, un vrai, seul rituel. Donc, vous va... faut, faut éviter qu'il façon là, on arrive à un moment où tout le monde a une chance de Péter des gueules. <rire> Bah en plus, tu peux gagner, ta tesserie et grimoire comme moi. Donc pour 4 hum. points, je vais faire revenir monsieur. Et tu gagnes un signe des anciens. Okay. Ah, toujours jouent, euh, à Arlie. Ah, de revenir à ah, à chaque fois. Il a, mais, est toujours. mais lui, il revient même s'il contrôle pas le portail, du moins un... ouais. OK. Ça me va. Je pense que je sais pas où, où c'est qu'il faut lire le chiffre, parce que... Et à chaque le, fois, il gagne tout un... le temps le même, quoi. Bah, c'est normal, il a beaucoup à chaque plus... Chaque fois, de... il assiste, quoi. <rire> <rire> Ça va de 1 à 3. Donc, euh, bien sûr, il a beaucoup plus de 1 que de 3. Euh, ouais. Euh... Ah, Vas-y, tu vas lancer les dés. Ouais. Allez, je le capture. Donc un point de pouvoir, tu le captures. Donc je le prends à la maison. Ouais. Je gagne mon dernier grimoire. De c'est ça que je voulais, hein. ouais. Il y a rien de plus. Ouais, okay. Okay. Émissaire des dieux extérieurs, c'est moi. <rire> à moins qu'un grand ancien ennemi, un grand ancien ennemi, les liaisons dangereuses ne, ne soit impliqué dans la bataille, tout coup mortel infligé à Niall devient une blessure. Donc, euh, tant que c'est des pauvres monstres de merde ou des terreurs qui l'attaquent, il peut pas mourir. C'est ça. Très bien. Euh, to you. Toulouse. Your turn. Je vais avancer avec Toulou dans, la... dans cette zone-là. Putain, mais pourquoi moi Parce que t'as une sale gueule. <rire> Je suis le seul Parce humain de l'histoire, voilà. <rire> Un point. Ça, ça c'est quand même laid, quoi. C'est ouais, pas très joli. Qu'est-ce que tu fais Tu t'en vas Tu rigoles ou quoi Je vais repéter là. la gueule de... Cthulhu S'en foutre, bien quand même. Comme ça. C'était un point. <rire> comme ça. Donc j'attaque ici. Je crois pas, non. <rire> Donc, 6, 7... Vas-y, tranquille. <rire> <rire> un écroid, 2. Donc 9 d Vas-y, lance. Et toi, même tu lances, 2. Deux. Deux. Même pas faire Un peu. <rire> oh, y a ah, mort. C'est con, ça, hein Ça te pas rêvé déjà, comme ça bah, fou, <rire> Regarde, le mec de mort, fataliste. Deux morts, je te fais. T'es prêt Allez. Oh, ça me ferait mal. Bim Je peux avancer. Ah oui. C'est ce que tu fais. Oui. Deux morts, ce coup-ci. Deux fuites. Très bien. Et toi, tu ouais. fais quoi Il euh, bah, avait un mort. Ouais. Et que les autres, autre, c'est. Il fuit. Et l'autre, il fuit. Il fuit, il peut muter donc. Mais tu le, bah, je le mets où d'abord l'attaquant. Ok. Euh, bah, vas-y, à toi, à Yog. On capture comment Il deux pas points là-dedans. C'est vrai Ouais, vas-y, ouais. ouais. Il faut que je vise ouais, les que je fais, je peux pas tuer. Hein. Tu peux arriver euh, à 30 points, mais tu n'auras pas tes Ouais. C'est bien ça le problème, c'est que je te dis, je n'arrive pas à tuer avec les jeux de merde que je fais. C'est à moi Oui. Je te, place un... je te place un adorateur. Tu me le changes de couleur Non, non, ouais, on s'en fout. Ça, ça change rien. De... Je sais pas, moi, au niveau affectif, ça me... Ah, ça te ah. tue l'upine oh. Allez, que euh, tout. Bon, bah moi, je vais attaquer. Y a la guerre, là. Un point de pouvoir là. Un point de pouvoir. C'est ça qu'on veut. <rire> Du sang, de la chic et du mola. Et des algues. des algues. Donc déjà je dévore un sneuble. Un schnubbel volant ou un schnubbel rampant Ensuite je lance 6 d pour Octulu et 3 pour la larve stellaire. ça, mal. La larve stellaire pour être tuée, il faut qu'elle soit touchée deux fois. Qu'est-ce que que quest ça m'a combien toi 72-16 d. <rire> yes. oh. Un moment merde ah, oui <rire> mais t'arrives à ça avoir ton vie. dernier grimoire Tu à avoir ton dernier grimoire Non, son avant dernier Non, son avant, son oui. avant. Ouais non mais son dernier il l'a direct. Tu l'es direct Ouais parce que lors, lors de la phase apocalypse si vous avez 5 grimoires vous en avez ici. Okay. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh ce <rire> jet de merde euh, ah, pas mal. Non c'est bon je les tue tous les deux. T'as deux 0 Trois 3 il les tue tous les deux. Ah, c'est vrai moi aujourd'hui là je fais un nombre de kills et.. Mais toi alors il se passe quoi Raconte-moi un peu. Bah lui il meurt. Et il y a de la retraite T'as une retraite euh... T'as une one retreat. Euh non Si si. Ben... Ah ouais j'avais pas vu. Et derrière caché. C'était caché derrière le gros. Le gros T'as moi Tu vas pas l'attaquer là. Oh putain je chier. Ah, je pourrais attaquer euh, moi c'est.. Mais non. Je range un peu. Vas-y, à toi, à toi, Neil. le bordel, mmh. je, je range après. T'avais claboussé tout le, tout le plateau. Putain. on dire à toi, t'es... Ouais. On peut en encore un peu. Ah ouais. bah tu veux vraiment... Il veut mmh. vraiment nous niquer. Putain, mais arrêtez une malade... Merde C'est ce qu'on s'est dit par SMS avant de venir. Bon, les gars, on peut le Kevin, ouais. Voilà. Tu n'y a le débat. Pas. Pas. <rires> Il n'y a <rires> pas, <de rires> Là, pas, pas débat. pas ah ouais, débat. je, je pense que... Oui, mais non. Acteloup. Et eh ben pour 4 points, je vais remettre monsieur là-bas. Ah, ouais, à chaque fois il tire un Il va gagner, les mecs. Arrêtez de le buter. Mais... Et il faut... faut aller l'attaquer. Hein. Euh, oui, oui. Sûr. bien sûr, à chaque fois qu'il meurt, il gagne des signes. Non, mais ça. choper ses autres. ses autres bestioles. Ouais. Si, euh... Sinon, là, il, il gagne. Là, je il, pense il, a il a minimum 5 points d'avance. J'ai vraiment envie de te péter la gueule à toi. <rire> <rire> <rire> <rire> Allez, moi je. Non. Avant. Ah non, c'est vraiment, il me reste un point. Il te reste un point de pouvoir. Il me reste un point de pouvoir. Que un point de victoire. Un, un point de pouvoir. C'est pas beaucoup. Vas-y ouais. hein, à toi. Allez, un, un point. Bagarre. Ah, c'est euh, un, un point de pouvoir pour se bagarrer. Ouais, bagarre. Bagarre Pré-bataille. -pré pré-bataille, ouais. C'est quoi ta pré-bataille Là, je. Euh, c'est le pouvoir de mes horreurs chasseresses déplacer immédiatement au moins une horreur chasseresses depuis n'importe quelle zone jusqu'à la zone de bataille ensuite qu'est-ce que j'ai euh, le polype tu, invisibilité, tu... un monstre ou un adorateur tu peux même ramener les deux hein, si tu veux. un polype volant lui il est exempté de la bataille bon bah donc tu lances 3D 5 et... j'ai un polype et ouais. une, une horreur. Ouais, 3D hein non ah oui 3 moi je lance 2 et toi, ton sous-homme, il sert à rien. Ouais, ouais, moi, c'est juste mon nécroïde. <coughs> Le sous-homme, il est juste là pour se manger des mandales dans la gueule. Qu'est-ce que Allez, les gars, déconnez pas. Un tué. Une retraite. Putain, j'ai fait que des tués. Euh, donc, t'as une de tes filles qui meurt. Ouais, la polype. Le polype. Après, moi, j'ai une de mes unités qui retraite. Euh, ah ben. Oui. partout, sauf là, là, là, du bleu. Voilà. Allez va bien. Et puis voilà. Ah, je sûr. fais mon mille masques. Vas-y, lance un V. À mon avis, il va se... Ce... 4 points Il y a fait Il les a pas... Il y avait pas... rien, donc je les gagne. Ouais. Oh putain. Vas-y. Il y pas de musique, là, dessus Ah, il va essayer de se manger. Je te détruis, e ouais. ah, ouais. ouais. ah, il va essayer ouais. de se manger. <rire> Allez oh. T'es prêt, les gars T'es prêt Vas-y. T'es mort, mon vieux. Bon, bah, tu veux retraite Tu me fais retraiter Je fais retraiter, là. Bon, je te capture ton adorateur. Mais tu peux pas, j'ai un monstre. Ah, faut que je te pète ton monstre avant. Ah ouais Allez, je te pète ton monstre. Mais va là A qui tu parles Toi Moi Bah ah ouais. ouais Bah parce que a pas de monstre qui vient protège. Il y a un monstre là. Non, c'est pas un monstre. Ah, ça, ça c'est pas un monstre Bah, ça, c'est à moi. Donc, euh, moi, je le protège pas, le mec. C'est pas à moi. Ouais, mais je veux ce portail quand même. Ah <rire> bon <rire> Bien joué. Okay. Est dingue ça, hein <rire> Et tu sais que depuis le début de la partie, je tue mes adversaires, moi, donc tu ouais, vas Ouais, attends, j'ai un truc pour... Euh, vas pour niquer. Vas-y. <rire> je pense. Vas-y, à foison. Non. Ah, sérieux, je pourrais mourir que, Bah ouais. Non. Non, t'y crois Ouais, je crois. Il, il peut pas me tuer un mec à chaque tour, quoi. Non. Bah y'a un moment, il va falloir que ça s'arrête, quoi, parce que... <coughs> si, euh, Et ça va s'arrêter maintenant. S'il <rire> fait léger, euh, s'il fait qu'il fait... Euh, bon, on va euh, pas Déjà, toi Bon, euh, dégage. Ça fait chier. Ah, Ouais, mais t'as encore des points. <coughs> Très bien. Non, tu peux pas, je suis là. Waouh <coughs> Mais t'as encore, des... <coughs> encore des points, vas-y. T'es le seul à en avoir, vas-y. Ouais, ouais. euh, non, les, yo, du y il faire... lui reste un. Moi, je vais faire apparaître. Les biches, genre, je vais mettre Tu peux le mettre là, là, là, là. Ça me sert à rien, en fait. Je vais mettre là. J'invoque euh, mon polype. <rire> Reviens à moi <rire> Ça coûte 2 un polype. C'est ce que j'ai fait non Non, non, non. j'ai fait 1, ouais. pour moi. Là par contre j'en envoie un 2 en Australie. Et bim bam boum. Ah ouais J'ai 4 points de pouvoir, je peux déplacer deux. J'attaque 3. Pourquoi attaquer Tu captures Ah oui je capture direct, il n'y bah, a pas de monstre. Il y a pas de monstre, donc tu captures Il faut que j'envoie un prêtre avec. Ah, si tu veux encore plus de contrôle, il me faut un prêtre. Ça va, tu joues tout, non Oui, un peu, hein. Donc deux points de fou. Si tu veux que la partie dure jusqu'à 23h30, c'est possible. Ah, possible, parce qu'avant, il y a. 1, 2, 3. Il va avoir 4. Capture. Il va avoir Aliman. Je le capture, celui bordel Non. Je prends le. Comment on dit je contrôle le. il ouais. devient quoi son. Attends, ouais. as, t'as combien de points de pouvoir qui te restent pour.. Tu peux capturer les deux Non, je peux pas capturer les deux. Pourquoi t'avais 4 points de pouvoir tu, dépo... tu déplaces tu deux mecs. Ouais, ouais. voilà. Et bah 2 points de pouvoir à chaque fois tu les captures. Un, deux. Et prendre le contrôle d'un portail, c'est gratuit. Ah c'est gratuit. Voilà, on ouais, est voilà. bon. C'est bon, ça il y est, je fais zéro. Quand je jouerai, tu pourras jouer pour moi Bien <rire> sûr, <toi> Merci. <rire> Alors je suis à 22 s'il y en a qui sont... Euh, 11, moins de arrête 20. de te la raconter, t'es insupportable. T'as bien compté que lui, il était un portail, hein. tu l'as bien calculé Tout calcul? à fait. Non. Du coup, je fais un rituel là. Mon gars. Alors, déjà, tu choisis le, le sens. Le sens. Ben, Donc, dernier, il est sur la piste. Maintenant, donc, euh, est-ce que moi, je fais un pouvoir pour me téléporter Ça sert à rien, parce que ça va être le dernier tour. Ok, donc, tu gagnes combien de phases d'apocalypse Tu gagnes combien de points d'apocalypse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, le porc <rire> Tu passes à 18. Bim. Toi, c'est l'homme de portail Ouais. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, je peux le doubler. Euh, attends, attends, c'est après qu'on va faire la phase... Moi j'en gagne 1, 2 1, 2, 3, 4. 1. Je passe à 18 aussi. Mais j'en ai plus que 3. Je passe à 20. <rire> Rituel. Yes, j'en fais un souci. Donc tu payes 7. Donc je tombe à 15. Tu regagnes. Euh, 6. Pourquoi 1, 2, pour 4, 4. 5, 6. Et un signe. Et un signe parce que t'as mis à tenté. T'en fais un, je suppose Ça me coûte 8. 7. Ça te coûte 7. Pour euh, gagner 6 points. Alors pour gagner euh, euh. de nouveau 1, 2, 3, okay. plus un signe des anciens, <rire> plus tu vas faire ton truc, je pense, parce que c'est le dernier tour, hein, ouais, je pense. Ouais, ça, ça fait 8. Ça me fait 8 points en plus quoi. Euh, ça m'avait voilà. pas loin. Hein. Après, tu peux prendre le risque, mais à mon avis, je pense que la partie est finie. Ouais, je gagnerai pas, je sais vous, pas, vous faire chier. <rire> Après, je... Non mais une fois qu'on est arrivé là c'est fini à n'a pas un autre tour Ouais mais je peux vous péter la gueule avant <rire> Non mais non <rire> il n'a pas compris <rire> Si si si laisse le dans ses rêves Ok Je peux euh... regarder ce que j'ai fait <coughs> bah, bien sûr D'accord euh, bah, moi je vais payer 7 aussi Qui me reste 8 Donc je regagne 4 1, 2, 3, 4 Et je gagne 2 Grâce, euh, grâce à mon grimoire et le fait que j'ai deux... Cthulhu, euh, Cthulhu bon, ben Oui, je vais en faire un. Hein. Huit. Il n'y avait pas quelqu'un qui faisait un truc bizarre avec les rituels, c'est toi Je suis trop faible. Et puis je paye chose. tout ça ouais. Non, non, non. Euh, oui, oui. Ouais. Bah, bah, attends, tu en gagnes un. Et maintenant, oh. bah on va payer... Mais c'est une pompe à Signe des Anciens, lui. Ouais. Et maintenant, on bah, va les faire un par un Ou... Bah, parce que là, il les dévoile. Donc, ah, les tu les dévoiles, les dévoiles tous. Ouais, moi je les dévoile, ouais. T'as à ouais, as... de toute bah, façon, oh, t'as pas ouais. le calcul, t'es avant. Alors, 1. 3. 3. 1. 1. Ouf. 1. Ouf. 1. Ouf. 1. Ouf. Ouf. Ouf. Ouf. Et 2. Tu passes à 32. Bien joué. 2. Tu passes à 26. 0. Ok. 2 2 1 C'est c'est Et 3 Donc c'est chaud. Là. Non, un trois. Donc c'est que Tolo qui gagne. Tu ouais, Pierre, tu t'as gagné. Hein Bravo hum. Tu vois, autant, pendant toute la partie, j'ai maîtrisé et le truc. Et regarde. <rire> tu, tu, tu sens que t'as un peu... Euh... La photo, photo, photo du plateau, là. C'est un peu le bordel, la Terre. Hein. C'est un peu le... le... Joli, les gars. Pourquoi tu peux... Grosse, grosse bagarre, quand même. Et la fin. C'est Pierrot qui gagne. Ouais, parce que Toto, il a joué cool. Voilà. Je sais pas pourquoi il voulait ma tête. Cet épisode était présenté par Nicolas. Pardon, je l'avais pas vu. Salut. Par Thomas. Dit <rire> auto Par <rire> Kevin. <rire> par le barbu. le barbu